C'est une première dans l'allier des brebis qui savourent l'herbe fraîche entre des pieds de vigne. Voilà une scène que vous avez peut-être observée il y a peu sur la commune de Meillard. À l'origine de cette initiative, deux hommes, à la fois voisins et amis, Sylvain Ray, éleveur et sélectionneur de moutons de Rassil de France, et Jean-Louis Pétillat, viticulteur au domaine de Bellevue. Moi de mon côté, je voyais que ça se pratiquait pas mal, notamment dans le sud, et c'est vrai que j'avais la chance d'être à côté de, de Sylvain Ray qui avait des moutons, et, et donc je lui en ai parlé, je lui ai demandé s'il était intéressé pour, pour mettre quelques moutons dans, dans une parcelle de vigne. Une idée très vite approuvée par Sylvain Ré qui y voit de nombreux avantages. C'est des brebis qui ont été sevrées, Et ces animaux-là, ils sont sur un terrain qui n'a pas connu d'animaux. Donc euh, il n'y a pas de, de parasitisme au niveau du sol. Donc euh, moi, au niveau de mes animaux, euh, je vais certainement éviter un traitement. Elles vont trouver de l'herbe fraîche. Elles ont, euh, je regardais un petit peu les essences qu'il y avait au milieu des vignes, euh, il y a une multitude d'essences. Donc euh, elles trouvent largement leur bonheur euh, en cette période d'année, puisque j'ai mis du foin, elles ne le touchent pas. Donc euh, le repas doit être, être, doit être assez exceptionnel quand même. Une composition fourragère de qualité pour les bêtes qui nettoient et fertilisent en même temps le terrain viticole. Ben disons que je voyais ça plutôt comme un entretien naturel des, des sols, une tombe très écologique, et puis euh, en les mettant l'hiver, voilà, on, on, on espérait avoir un, un sol propre pour partir en végétation. Et puis on est dans une démarche actuellement euh, euh, HVE, de valeur environnementale, donc euh, je pense que c'est totalement dans le cadre de ce qu'on nous demande euh, et dans l'esprit de, de ce que doit être l'agriculture et la viticulture. Une façon de travailler qui rassure Sylvain Ray qui n'a pas choisi le domaine Pétilla par hasard. C'est quelqu'un qui travaille euh, de manière sensée, c'est-à-dire qu'il ne va pas traiter pour traiter. C'est-à-dire qu'il prend en considération le, la plante et son environnement. Il est plutôt euh, dans, des, dans des traitements raisonnés. Que s'il y a besoin, il va traiter. Sinon, s'il n'y a pas besoin, il ne fait pas. quoi. Et ça, c'est une valeur pour moi qui est, qui est très importante. De nouvelles méthodes de travail plus écologiques et qui font de plus en plus des mules sur le territoire. On est passé avec la PAC de 92, il fallait absolument produire pour produire. Et maintenant, on se rend compte qu'on peut produire, mais de manière différente, tout en respectant tout, ne, tout notre écosystème. Puisque l'homme fait partie de l'écosystème, autant que les animaux, autant que la vigne, enfin, tout un milieu est là. Et euh, on peut arriver à travailler, avoir de très bons résultats. Mais pas forcément euh, en insistant sur, euh, bah sur les, les traitements, entre autres pour lui, pour les traitements. Parce que tout de suite, quand on parle de vigne, on, on nous parle de, de traitement. Et je sais de, comment il mène sa vigne. Une nouvelle expérience qui s'est bien sûr arrêtée avec l'arrivée des bourgeons et qui sera à nouveau d'actualité dans quelques mois après les vendanges. Peut-être sur d'autres parcelles et élargir euh, au... pas sur l'ensemble du domaine parce que bon c'est peut-être beaucoup, mais oui l'élargir sur d'autres parcelles très certainement. Oui. Bon, on a commencé de se dire que peut-être les brebis on les ferait, on les ferait pâturer à l'automne, après la vendange, quelques temps après la vendange quand même pour que le. Le, les feuilles soient un peu tombées et tout, puisque là, l'herbe sera encore poussante, donc elle sera encore, euh, pour moi, de mon côté, ça sera encore plus valorisant pour mes brebis. Le vitipastoralisme, une méthode de travail qui pourrait bien se développer dans notre beau Bourbonnais. Eh bien écoutez, je pense, oui, parce que certains sont venus visiter la parcelle. Euh, oui, je pense que certains y réfléchissent aussi. Bon, euh, je pense qu'on est les premiers à avoir fait le pas. Puis en plus, bon, c'est un, un attrait aussi pour le public extérieur, voir des moutons dans une vigne, c'est vrai que c'est plutôt assez sympathique et ça interpelle aussi un petit peu.